Bonjour, vous voulez débuter en programmation, découvrir Python ou renforcer vos connaissances et vous vous demandez si ce MOOC va répondre à vos attentes. Alors laissez-moi vous expliquer pourquoi ce MOOC est fait pour vous. Python est un langage de programmation facile à apprendre qui est parfaitement adapté pour débuter. Mais il est également incroyablement puissant et permet d'écrire en moins de temps que n'importe quel autre langage des programmes allant du plus petit script au plus grand projet. L'écosystème Python est très riche et il est probable que quel que soit votre besoin, il y ait déjà une librairie populaire pour y répondre. Cependant, pour exploiter pleinement les possibilités de Python, vous devez acquérir une profonde compréhension du langage. En effet, on ne programme pas en Python comme on programme en Java ou en C++. Python est un langage qui a été conçu dès l'origine avec comme objectif la simplicité et la lisibilité du code. Python encourage une programmation intuitive qui repose sur une syntaxe naturelle et des concepts fondamentaux puissants qui facilitent la programmation. Dans ce MOOC, nous couvrirons tous les aspects du langage dans de nombreuses vidéos courtes et nous les approfondirons dans des compléments et des exercices autocorrigés sous la forme de notebook Jupyter, c'est-à-dire sous la forme de documents web qui mélangent du texte et du code exécutable sans rien avoir à installer. À la fin de ce MOOC, vous aurez acquis les fondamentaux du langage et vous saurez les appliquer pour en tirer la pleine puissance. Ce MOOC est parfaitement adapté à des développeurs confirmés qui souhaitent découvrir Python ou approfondir leurs connaissances, mais il est également adapté à des débutants en programmation. En effet, nous avons découpé le contenu de ce MOOC en trois niveaux, basique, intermédiaires, avancé, de manière à ce que chacun puisse adapter son cursus en fonction de ses objectifs et de ses acquis. Alors n'hésitez pas à venir rejoindre les dizaines de milliers d'étudiants qui ont déjà suivi notre MOOC. Inscrivez-vous pour découvrir, approfondir et maîtriser Python. À bientôt